nous n'avons pas d'autre choix. Il faut soutenir la transformation de l'automobile et en faire une opportunité pour l'emploi. L'industrie automobile a entamé son virage vers l'électrique. C'était une nécessité absolue pour pouvoir lutter contre la pollution de l'air et abaisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais les politiques freinent encore tant l'avenir des employés de l'industrie auto est à ce jour incertain. La FNH dialogue avec les acteurs du secteur automobile et avec certains syndicats de salariés. Avec eux, on évalue les risques que fait peser la conversion à l'électrique sur l'emploi. Mais on va aussi évaluer les opportunités qui sont offertes par les activités nouvelles, qui peuvent être les batteries, le recyclage, le réemploi, les nouveaux services de partage. Tout ça, ça nous permet d'identifier et de proposer des solutions précises pour opérer la transition écologique d'une manière qui soit socialement juste. En juin dernier, on a ainsi sorti un rapport qui démontre que c'est en accélérant la transition vers l'électrique et la production de voitures plus sobres produites en France, que l'on va pouvoir demain stopper le déclin de l'emploi en France et même pouvoir recréer de l'emploi dans des activités qui aujourd'hui en perdent. Ce rapport et nos propositions, nous les avons présentées à la presse, bien sûr, mais nous le portons aussi au quotidien auprès des décideurs politiques, du gouvernement, des députés, des sénateurs, des députés européens, mais aussi auprès des acteurs économiques et même auprès du lobby de la filière. Si nous voulons réduire l'impact de nos déplacements, préserver le climat et notre santé à tous, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut soutenir la transformation de l'automobile et en faire une opportunité pour l'emploi. Pour y arriver et concilier emploi, transition écologique et réindustrialisation de notre pays, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.